Bonjour à tous, j'espère que ça va bien cette semaine. Je vous parle du stress et de la vision tunnel. Je lisais un article pas plus tard que la semaine dernière, c'était super intéressant. C'était à propos de la formation de candidats qui désiraient joindre le groupe d'intervention de services policiers. En fait, de ces 26 candidats-là, il en restait deux ou trois à la fin de la période d'évaluation. Une évaluation qui est très demandante, sévère, exigeante les candidats étaient évalués sur plusieurs points, euh, tant autant euh, que ce soit physique que psychologique. Deux phrases ont retenu mon attention. Le formateur parlait de l'expérience requise pour être admissible au euh, groupe d'intervention tactique. Voici ce qu'il a dit. Mot pour mot, le stress crée une vision tunnel, c'est-à-dire qu'il rétrécit ton champ de vision, puis plus tu as d'expérience, moins, moins tu es stressé plus ton champ de vision mais va s'élargir à ce moment-là. S'il y a une grande vérité en tant qu'entrepreneur qu'on doit comprendre, c'est que d'avoir un, un tunnel vision, à ce moment-là, euh, c'est beaucoup plus euh, restreint. Tu te restreins à euh, beaucoup plus d'opportunités qui peuvent se présenter à, à toi. Y a-t-il une plus grande vérité pour un entrepreneur euh, que la tunnel euh, le, le Vision Tunnels, euh, je trouve ça bizarre en français. De dire. Je ne parle pas ici de la formation de base ou du nombre de mois ou d'années que vous avez exercé en tant qu'entrepreneur, mais bien de votre capacité à faire face aux défis devant vous, qu'il s'agisse d'un produit, d'un fournisseur, d'une stratégie de lancement. La question que je te pose, ben, c'est quel est ton niveau de stress lorsque tu viens le temps de réagir, de faire face à un challenge est-ce qu'il y a des situations où -ce que tu te sens euh, plus confronté que d'autres, presque voire figé, sachant absolument pas quoi faire? D'où euh, euh, le proverbe fond de la vision tendance. Le formateur il insistait sur le fait que plus que, les, plus que les policiers sont entraînés, plus ils peuvent réagir instinctivement et par réflexe, car euh, ils ont pratiqué euh, énormément d'heures, des milliers et des millions de milliers de fois, pas des millions, excusez, euh, de fois les étapes lors de différentes interventions. Quand, quand tu n'es pas stressé, euh, en, en outre mesure, tu demeures en tout temps en contrôle de tes capacités. Tu peux réagir en utilisant tous les outils qui sont à ta portée. Ton travail consiste avant tout à maîtriser les outils de travail, ainsi que de connaître les problèmes mais d aussi d'anticiper et d'être prêt avec les meilleures solutions les plus communes. Ton travail en fait, consiste à ne pas subir ou succomber au stress du quotidien. Si je te demandais qu'est-ce que tu peux changer dans les trois prochains mois afin d'améliorer ton contrôle des situations et de mieux réagir face aux défis qui vont se présenter à toi, le but là-dedans, c'est vraiment de se dire « Tu es un entrepreneur, est-ce que ça change du jour au lendemain? Est-ce qu'on peut mettre en application ce que tu dis? » Absolument! Sauf que la réponse la plus concrète, attends pas à une recette miracle. Il faut vraiment que tu mettes en application petit à petit. Il ne sert à rien de faire des gros bons dans des changements, c'est d'y aller étape par étape. Parce que si ça vient pas de toi, si ce n'est pas sincère, ton corps va le savoir, tu vas être encore plus stressé. Et de là, tu vas mettre en application euh, le Vision Tunnel encore plus que jamais. Puis c'est tout l'effet contraire euh, du but recherché dans cette vidéo que j'aimerais t'apprendre. Sur ce, je te dis bonne réflexion et, de, et je te souhaite d'aller de l'avant avec ta propre Vision Tunnel puis d'élargir ton champ d'horizon. Puis il y a beaucoup plus d'opportunités qui vont se présenter à toi. À la prochaine!